Bienvenue à vous chers internautes dans cette nouvelle vidéo à un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques. Alors aujourd'hui je suis très très heureuse d'accueillir Nancy Darding pour cette treizième interview, et oui déjà 13, c'est dingue. <rire> <rire> Bonjour Nancy. Bonjour Oriane, comment vas-tu j'avais bien, je suis très heureuse de te souhaiter la bienvenue dans cette série et je te remercie d'avoir accepté de venir nous parler des constellations de projets. Alors mmh. peut-être que tu as dû le voir dans les autres interviews que j'aime commencer par honorer les ancêtres de mes invités. Quel est celui ou celle que tu aimerais nous présenter Alors j'avais envie de me reconnecter avec euh, ma lignée des femmes donc ma maman, mes deux grands-mères, mes arrière-grands-mères, je trouve qu'elles ont vécu des, des événements à la fois grisants, à la fois des drames euh, et que ben voilà, moi je suis, euh, je suis issue de ces racines de vie et que c'est grâce aux constellations familiales que j'ai pu me reconnecter avec leur parcours à elles. Voilà, je peux, je peux juste parler de, de, de deux arrière-grand-mères que j'ai jamais connues. Il y en a une qui, dans les années 1850, a divorcé, ce qui était assez rare pour l'époque. Euh, et était apparemment une femme très joyeuse, toujours très en contact avec son ex-mari, euh, avec des fêtes et tout ça. Et puis euh, l'autre, euh, donc la, la mère de ma grand-mère, Là, je l'ai appris récemment. Euh, elle a, elle a avorté de son quatrième enfant et elle en est décédée. Et donc ma grand-mère avait trois ans. Donc je viens, je viens de ces, voilà, euh, 25% ou 12,5, 12 je sais plus où j'en suis dans, dans, la, dans les étages, mais je viens de là. Euh, mes quatre grands-parents ont, ont connu la guerre et, et bien connu la guerre puisqu'ils qu'ils sont nés euh, autour de, du début du 1900 et des. Euh, et et euh, ils ont tous été à la deuxième guerre mondiale fermiers. Alors euh, du côté de mon père, il l'était déjà, mais du côté de ma mère, euh, mon grand-père a acheté des livres pour, pour se mettre au, au jardinage pour pouvoir euh, subsister et être euh, ne pas avoir faim pendant la guerre en utilisant le. Donc voilà, je, le, le lien à la terre est aussi euh, présent pour moi là-bas. Ma grand-mère, ma mère sait traire une vache. Moi, je sais pas faire pousser de tomates. <rire> ça va venir oui je crois en tout cas tu fais pousser d'autres choses peux tu nous dire comment tu as découvert les constellations systémiques euh, donc la première fois que j'ai fait une constellation familiale euh, c'était il y a une dizaine d'années et j'aimais bien ce processus où il fallait pas trop parler euh, par contre à ma toute toute première constellation à la troisième deuxième fois que, que Catherine Udovernig, c'était elle qui, qui m'avait constellée, m'a demandé « qu'est-ce que tu ressens ?» Je lui ai dit « est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ressentir ?» Donc j'étais encore à un niveau euh, mental, « tu m'expliques ce que c'est ressentir ?» Donc voilà, ça avait été très très fort et ça avait changé ma relation avec mon fils, ça l'avait mis dans, un, dans une belle bulle. Mmh, superbe Effectivement les constellations systémiques sont plus souvent connues sous le nom des constellations familiales et euh, c'est pour ça aussi que je suis très, très enthousiaste de t'avoir avec nous hein, parce que tu vas nous dire la différence peut-être entre les constellations familiales et les constellations systémiques et comment est-ce qu'on peut amener ça euh, dans un accompagnement de projet où, Voilà, c'est assez euh, surprenant, je dirais. Euh, de parler de constellations. Déjà, beaucoup de gens pensent que les constellations, c'est de l'astrologie ou, ou de l'astronomie. Mais alors, amener ça dans l'entreprise ou dans les projets. Voilà, je suis vraiment très curieuse et je crois que nos auditeurs sont aussi très, très curieux de t'entendre. Que, ce que je trouve intéressant avec les, les constellations, c'est qu'on peut les amener dans des champs qui ne sont pas des champs thérapeutiques. Euh, moi, j'ai été formatrice dans une ONG qui faisait de l'éducation à la citoyenneté mondiale pendant 16 ans. Et euh, dès le début que je me suis formée aux Constellations Familiales, j'avais envie d'utiliser l'outil euh, pour euh, accompagner des initiatives euh, qui habitent la Terre autrement. Donc, tout de suite, je savais que c'était vers là que j'avais envie vrai et que euh, mettre l'énergie au service des systèmes autres que la famille, ça me donnait euh, vraiment envie. Et donc, du coup, bah, j'ai développé au fur et à mesure ce que j'appelle les constellations de projet qui visent à accompagner euh, aussi bien des collectifs, des organisations que des personnes euh, et qui s'inspirent évidemment des constellations familiales. Tu dis le mot énergétique est-ce que ce n'est pas un peu ésotérique pour le monde des entreprises Un jour, j'ai fait une formation en intelligence collective. Et euh, c'était Guy Veny qui, qui donnait la, la formation en Belgique et il expliquait les différents niveaux d'intelligence collective. Et donc, il y avait l'intelligence collective 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Et le 4.0, c'était mettre l'énergie au service des systèmes. Quand il a nommé ça, j'ai eu un gros sanglot parce que tout d'un coup, on nommait, il y avait déjà des mots qui existaient pour euh, euh, nommer ce, que, ce qui m'animait, mais, mais que je n'avais pas encore euh, mis euh, dans ma tête. Quoi. Et donc, mettre l'énergétique au service des systèmes, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je m'adresse à des collectifs qui... Euh, dans la courbe du deuil des effondrements, accepte que c'est le gros bordel climatique, que le modèle change parce que utiliser toutes les ressources de la Terre de manière non responsable n'est plus possible, parce que les générations futures euh, n'ont rien demandé et qu'on euh, se doit de, de, de se reconnecter maintenant avec le vivant, avec, euh, avec cette, euh, cette planète qui est là depuis des millénaires euh, et, et qu'on est une humanité occidentale qui a oublié que euh, euh, la nature est en nous, que euh, nous sommes des êtres euh, vivants. Euh, et donc, du coup, je m'adresse vraiment à tout collectif et toute personne qui… Euh, accepte que c'est le gros bordel climatique, met en place des choses pour habiter cette terre autrement et est ouvert aux sensibles. Donc, je ne vais pas aller dans une, dans une entreprise où la raison d'être est en lien avec euh, un modèle capitaliste pur et dur. Ça ne m'intéressera pas. Et donc, c'est sûr que le mot énergétique est un, est un mot qui peut sembler perché. Pour moi, c'est une ressource comme une autre qui, qui se lie très bien avec le rationnel. Euh, quand on fait une constellation de projet, on, on, laisse, on laisse le processus agir, puis on se repose des questions sur euh, qu'est-ce qui est ressorti dans cette constelle qui répond à l'objectif qu'on s'est fixé. Euh, on ne reste pas dans des sphères euh, euh, qui sont hors en fait, sol. oui. Est-ce que tu, tu essayes de nous dire que les constellations de projets, c'est un processus créatif ou euh, co-créatif Oui, euh, alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends, entends, que, qu que entends par ça bah, que Le fait de regarder à son projet à travers la constellation, donc la représentation de ce projet, des éléments de ce projet, est-ce que ça active les neurones, est-ce que ça active notre cerveau préfrontal qui est toujours très friand de nouvelles perspectives, de nouveaux concepts et ainsi permettre de, de créer quelque chose de différent, de nouveau, de sortir de, de nos habitudes comme disent nos amis les, les anglophones euh, Penser uh, out of the box. <rire> Alors, par exemple, euh, j'avais accompagné un collectif qui disait euh, on met en place plein de trucs pour être visible et ça fonctionne pas. Et euh, donc, du coup, on avait constellé le blocage numéro un, le blocage numéro 2 le blocage numéro 3 Et euh, ces, ces blocages avaient des choses à dire. Et quand on écoute les blocages, c'est comme... Euh, quand on écoute, je ne sais pas moi, les symptômes en Constellation familiale, elles deviennent des ressources la plupart du temps. Et euh, prendre le temps de regarder les zones d'ombre d'un collectif, de regarder euh, là où ça coince, et de, de, de trouver les leviers de transformation, euh, elles m'ont dit après, ben, c'est dingue, on a, reçu, euh, on a reçu une bourse qu'on n'avait même pas demandé <rire> après la Constellation. Donc voilà, c est, c est la, les constellations de projets permettent de se mettre au service d'une raison d'être, euh, de, de voir ce qui euh, correspond le mieux à un collectif. Euh, et on va au-delà des égos personnels. Euh, il peut y avoir parfois des blessures personnelles qui viennent dans le champ. Et là, on se met d'accord dès le début. Est-ce qu'on prend ou pas les blessures personnelles Ça dépend des équipes des équipes pour qui ça fait vraiment partie de leur culture de, de mettre de, de, du personnel dans, dans le professionnel et d'autres pas du tout donc ça, on clarifiait au début euh, mais donc ça permet, par exemple euh, moi j'ai aussi co-créé un, un collectif et euh, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple euh, et on s'est dit à un moment donné que on avait envie d'agrandir l'équipe. Et ben, on a constellé de quelles énergies on avait besoin pour euh, renforcer no, notre équipe et être encore plus au projet, de, au, au service de la raison d'être. Mmh. Et donc, on avait énergie numéro une, énergie numéro deux, ok. Et donc, il y en avait une qui était très structurante, qui permettait de pouvoir euh, tel un, un, un maçon euh, avoir des murs qui, qui, euh, qui se mettent comme un puzzle, quoi. Tout, tout se met bien donc, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui avait cette énergie de structuration et puis après on avait besoin de quelqu'un qui était euh, porte-voix qui euh, avec audace euh, osait euh, parler de, de, de, du collectif à l'extérieur et donc c'est donc grâce à une constellation qu'on qu qu a eu ça qui apparaissait et puis on a constaté les personnes auxquelles on pensait, euh, à l'aveugle. Et donc, du coup, on avait euh, des papiers avec toutes les personnes auxquelles on pensait, qui étaient retournées. Et puis, on allait devant chacun des papiers pour aller voir là où ça vibrait le plus. Et puis, on a contacté ces personnes. Et euh, le premier contact qu'on a eu, ben, c'est une personne qui, qui, qui est toujours dans notre équipe. Ah. <rire> Je me dis, c'est dommage que… Même les boîtes de recrutement n'utilisent pas cette méthode puisque, quand je t'entends, ça pourrait être un outil d'une grande efficacité pour les boîtes de recrutement et pour les services des ressources humaines aussi. Complètement. Je connais une amie qui me parlait d'un truc. C'était un couple d'amis qui, pendant des années, rêvait de mettre en place un hôtel. Et pendant trois ans, ça a capoté. Et puis, ils ont fait appel aux constellations. Ils ont tout constellé, le terrain, euh, l'architecture, le, jusqu'au choix de la couleur des rideaux en trois mois. <rire> en trois mois, ils ont réussi leur projet. <rire> Bon, mais moi, j'ai je je, vraiment un cœur que les constellations de projets servent des initiatives qui habitent cette terre autrement. Je suis euh, radicale là-dessus, très très très rigide. <rire> C'est ta raison d'être. <rire> euh, j'ai envie de te poser la question, est-ce que, par exemple, une start-up euh, qui ferait appel à, à tes services euh, doit d'abord connaître sa raison d'être ou est-ce que tu les aides à découvrir leur propre raison d'être Parce que ce n'est pas toujours évident de connaître sa raison d'être. Des fois, on ne sait pas ce que c'est la raison d'être. C'est un peu confus. <rire> Ouais. alors j'ai fait une petite chaîne YouTube où je parle de, de, de différentes pratiques que je fais et une des dernières, c'est justement sur faire émerger et se connecter à la raison d'être. Si on connaît pas sa raison d'être, une manière de la faire émerger en constellation, c'est de faire des binômes dans l'équipe. Et donc, du coup, tu as une personne qui représente la raison d'être et une autre personne qui représente le moi et euh, le moi va placer la raison d'être à un endroit et puis elle se met par rapport à la raison d'être et puis la raison d'être va rechanger peut-être de, de positionnement pour euh, sentir là où ça vibre le plus et là elle va délivrer un message qui est soit un message pour le moi soit un message pour le collectif, peu importe et puis bah, tout le monde a fait ça dans l'équipe et après, on en discute, qu'est-ce que le moi a vécu, qu'est-ce que la raison d'être a vécu, et puis on change. On rend les rôles et puis on change, c'est ici le moi et ici la raison d'être, et ils se mettent différemment. Voilà. Et puis après, les discussions, on vient sur un flipchart commun et tout le monde écrit les messages de toutes les raisons d'être. Donc si on est une équipe de 14, ben, on a 28, 28 messages. Donc du coup, ça permet vraiment de faire émerger Finalement, c'est quoi la raison d'être Et là, il y a quelqu'un qui peut synthétiser, revenir avec l'essentiel. Mais en tout cas, tout le monde a goûté et s'est reconnecté à la raison d'être. Oh, c'est magnifique. Ouais, je, je suis vraiment impressionnée et inspirée aussi par ce que tu nous amènes, ton expérience. Et finalement, c'est un témoignage aussi de de ce que tu pratiques et, et j'espère que les personnes qui nous suivent là euh, vont euh, également être inspirées, avoir envie de faire appel à tes services et donc tout cela m'amène bah, tout doucement euh, vers la fin de cette interview et comment peut-on te contacter Alors j'ai un site internet, il est encore en construction mais euh, il, va, il se termine donc c'est nantidarding.com euh, J'ai un profil LinkedIn aussi, euh, qui, qui, voilà, on peut me contacter comme ça. Euh, et alors, ben, je vous dis, il y a une chaîne YouTube où euh, là-dessus, j'essaye vraiment de, de mettre, de partager ma pratique, de pa partager ma passion, comme tu le dis, euh, des, des considérations de projet. Euh, et ce sont des outils qui peuvent s'adresser à des facilitateurs, facilitatrices qui auraient envie de tester un petit peu l'énergétique dans leur métier. Ouais, c'est super. Un tout grand, tout grand merci Nancy d'avoir accepté de partager tant aux fidèles de ma chaîne qu'aux nouveau venus une pratique systémique qui permet de revoir notre façon d'aborder le monde, de penser hors de nos habitudes. Ce fut vraiment un grand plaisir de pouvoir te présenter dans ma série Un univers de constellations. Alors maintenant vous savez euh, comment prendre contact avec Nancy, vous n'avez qu'à regarder ici en dessous de la vidéo, vous allez trouver toutes les informations. Alors on arrive au moment où je demande à mes invités si tu as euh, par exemple un message spécial pour nos auditeurs et si c'est le cas, qu'aimerais-tu leur dire Je me suis rendu compte que faire des constellations dans les lieux euh, soignait le lieu et donc euh, c'est plein d'espoir de, de pouvoir euh, prendre soin de la terre comme ça cette pratique elle vient des Zoulous en tout cas moi je suis formée à Bertellinger et euh, elle, vient des, elle vient des Zoulous je raconte aussi ça dans, dans une des vidéos et se reconnecter à euh, prendre soin de soi prendre soin des autres, du collectif et euh, de la nature euh, après euh, le mystère répond. <rire> J'avais envie de rajouter quelque chose sur euh, les constellations qui peuvent être un outil qui, qui euh, se met en place dans plein de domaines différents. Euh, on le connaît sous l'aspect thérapeutique, mais moi je rêve d'un jour où euh, un banquier euh, va utiliser les constellations pour voir euh, dans quel projet euh, les personnes fortunées pourraient euh, mettre leur argent pour euh, servir encore plus leur raison d'être euh, sur Terre, ou comment euh, un médecin ou une vétérinaire euh, utilise les constellations pour euh, consteller le symptôme euh, et puis voir les remèdes qui, qui euh, sont les, les plus adaptés. Je trouve ça génial si les personnes font le pont entre leur profession et cet outil qui peut s'adapter à plein, plein plein de, plein, plein de domaines. Et je trouve qu'on peut sortir de la boîte de, de, des, des constellations familiales et thérapeutiques. Mmh. Eh bien, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Euh, et j'espère que parmi tous les auditeurs, il y en a qui euh, saisiront la balle au vol et iront à la découverte de ce processus tout à fait euh, étonnant et ouvrant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout, surtout, partager cette vidéo avec vos amis. Vous savez quoi je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. Alors, je vous dis au revoir. Nous vous disons au revoir. Au revoir, Nancy. Au revoir, Oriane. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et à bientôt pour d'autres manières de consteller.